Comment obtenir son prêt immobilier en 2021 Les nouvelles recommandations du HCSF, une nouvelle loi en préparation pour l'été 2021. C'est ce que je te propose de voir tout de suite dans cette vidéo. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi, clique bien sur la clochette de notification. Tu sais comment on fait et comme ça, tu seras certain de ne rien louper des prochaines vidéos. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de prêts immobiliers et de la difficulté à venir pour les investisseurs immobiliers à se faire financer. Tu as certainement entendu parler euh, du HCSF, le Haut Conseil de Stabilité Financière, qui depuis fin 2019 commence à faire parler de lui, et notamment avec des recommandations qui ont restreint les conditions d'accès au crédit. Donc ça s'est allégé un petit peu, entre guillemets, hein, puisque tout ne s'est pas complètement allégé, euh, début 2021 avec une nouvelle recommandation que j'ai ici, dans laquelle euh, bah, il y a plusieurs points qui sont abordés. Et ce que je voudrais faire aujourd'hui avec toi, c'est euh, lister ces points, prendre le temps de les étudier et vraiment voir l'impact que ça va avoir. Et notamment, il est clairement précisé dedans qu'il y a une nouvelle loi qui va sortir à l'été 2021 pour imposer toutes ces conditions. On voit ça tout de suite. Alors, tu auras le, tu auras ce document en téléchargement en dessous, premier lien dans la description, donc n'hésite pas à aller voir. Et puis, il y a plein d'autres infos pour toi aussi qui te seront utiles en description. Alors, globalement, je vais essayer de faire simple et rapide. Donc, qu'est-ce qui est dit dedans Donc, que le HCSF recommande aux établissements... Euh, de faire preuve de prudence à l'octroi des prêts immobiliers en veillant à ce que, deux points, le taux d'effort des emprunteurs de crédit immobilier n'excède pas 35%. Donc ça, c'est le taux d'endettement. Donc là, tout le monde a crié victoire, étant donné que avant c'était 33%. Et eh bien, euh, en début d'année, donc janvier 2021, ils ont dit maintenant, c'est plus 33%, c'est 35%. Grand seigneur, merci messieurs, mais euh, on a occulté les conditions qui nous mettent derrière. Donc 35%, vous allez me dire, c'est toujours mieux que rien, on peut déjà y aller, mais quand on fait de l'investissement immobilier, eh bien 35% c'est très vite atteint, euh, étant donné que euh, là il se base uniquement sur un pourcentage et que mathématiquement, même avec des biens très rentables, eh bien tu as toujours un taux d'endettement qui va augmenter. Parallèlement à ça, la maturité du crédit n'excède pas 25 ans, donc la durée du crédit, Auquel peut s'ajouter une période maximale de deux ans de différé d'amortissement. Donc là, on est tenté de se dire, si on s'arrête là, bon ben 25 ans plus deux ans de différé pour des travaux, etc. C'est globalement ce qu'on recherchait en tant qu'investisseur immobilier. Mais non, non, non, il faut lire les phrases jusqu'au bout. Dans des cas où, à la date d'entrée en jouissance du bien, est décalé par rapport à l'octroi du crédit. C'est-à-dire que tu n'auras droit à décaler les échéances de deux ans uniquement si tu ne peux pas euh, entrer dans le bien ou si tu ne peux pas mettre ton bien en location et on va voir à côté qu'il y a une notice avec des précisions euh, sur cette euh, cette autorisation de différer de deux ans et on va voir que pour les investisseurs immobiliers ça va devenir quasiment impossible. Donc par rapport à ce taux d'endettement notamment de 35% il y a une flexibilité mais là encore, on va voir que cette flexibilité n'est pas tellement pour les investisseurs immobiliers. Il est noté clairement, la flexibilité admise pourra aller jusqu'à 20% du montant de la production trimestrielle de nouveaux crédits. Au moins 80% de la flexibilité maximale sera destinée aux acquéreurs de leur résidence principale et au moins 30% pour les primo-accédants. Donc je te fais un petit dessin ici, sur le côté, regarde bien. Ils nous disent, bon c'est remis à zéro tous les trimestres, donc déjà il vaudra mieux aller chercher un crédit en début de trimestre qu'à la fin, puisque tu pourras en bénéficier au maximum. Donc ils nous disent que sur 100% de, euh, de la masse, 100% des montants qui sont financés, on a 20% de flexibilité. Et sur ces 20% de flexibilité, au moins 80% est destiné aux acquéreurs de résidence principale. Ce qui fait que on se retrouve, par rapport à la production de crédit, à avoir pour les investisseurs immobiliers, donc ils n'achètent pas une résidence principale, avoir 20% de 20% de la production, c'est-à-dire seulement 4% du montant des crédits qui seront accordés pourront déroger à cette règle. Donc globalement, on n'a que 4% des, sommes de, des montants financés qui seront alloués aux investisseurs immobiliers. Donc on voit que ça se complique sérieusement. Et il est précisé ici que les définitions associées à la présente recommandation sont précisées dans une notice publiée simultanément. Je l'ai là la notice et ça c'est notamment intéressant par rapport euh, aux conditions pour avoir les deux ans de décalage de crédit. Donc là, on va voir dans quelles conditions on peut avoir ce report de deux ans, sinon, euh, bah, ça sera zéro. Quoi. Et par rapport à tout ce qu'on voit là, tout à l'heure, je te parlais d'une loi qui est, en, qui est en projet pour l'été 2021. Eh bien, il est noté, C'est vraiment, ça tient sur une ligne, un quart, hein, donc vraiment juste un petit truc à la fin et généralement, on ne va pas jusqu'au bout, où il est juste noté, le Haut Conseil entend donner un caractère juridiquement contraignant à cette recommandation. À l'été 2021 autrement dit pour avoir un caractère juridiquement contraignant donc pour avoir une contrainte juridique le seul moyen d'avoir une contrainte juridique c'est qu'en face il y ait une loi qui impose tout ça et c'est ce qui est en train de nous préparer le ministère des finances donc à partir de l'été 21 2021, 2021 donc on n'a pas de date exacte hein, on ne sait pas si ça sera euh, juin juillet août septembre on ne sait pas exactement mais dans le courant de l'été il devrait y avoir une loi qui impose ces conditions aux banques et elles ne pourront plus déroger et en plus elles seront contrôlées notamment euh, par rapport à la flexibilité alors petite précision par rapport au euh, au décalage de deux ans donc, euh, les donc là, on a la notice hein, qui est avec. Tu pourras la trouver également. Ça fait partie des, des éléments qui sont téléchargés. Mais généralement, les notices, tout le monde se dit, ouais, c'est de l'annexe, on regarde pas. Mais là, c'est quand même intéressant d'y regarder de plus près. Parce que, qu'est-ce que ça nous dit par rapport aux deux ans de différé Donc, les deux ans de différé d'amortissement doivent être justifiés par un décalage analogue entre le premier décaissement et l'entrée en jouissance effective du bien. Cela concerne les cas suivants c'est ferme il hein, n'y a pas de éventuellement peut-être hein. cela concerne les cas suivants et uniquement cela l'acquisition ou la construction d'un logement neuf donc logement neuf en état futur d'achèvement ou alors construction de maison individuelle ça c'est ce qui définit le logement neuf ou alors l'acquisition dans l'ancien donnant lieu à un programme de travaux dont le montant représente au moins 25% du coût total de l'opération. Donc il faut que sur ton budget global tu aies 25% du montant qui soit attribué à des travaux mais pas n'importe lesquels qui ont notamment pour objet la création de surfaces habitables, la modernisation, l'assainissement ou la réalisation de travaux de rénovation énergétique. Donc, si tes 25% de travaux, c'est pour faire du parquet, de la peinture, de la déco, acheter les meubles, etc., eh bien, ça ne fonctionne pas. C'est uniquement pour euh, de la création de surface, de la modernisation ou de la rénovation énergétique. Donc, on voit que c'est euh, hyper restreint. Et si tu n'es pas dans ce cadre-là, eh bien, tu n'auras pas droit au report de 2 ans. Alors, évidemment, il y aura toujours des exceptions, puisque... Euh, on sait que toutes les règles sont faites pour être contournées ou interprétées, donc il y aura toujours certaines banques, certaines agences, certains directeurs d'agence qui prendront certains risques, qui seront peut-être un petit peu laxistes par rapport à ça, mais en tout cas, ça fait des contraintes qui vont être officialisées et... Euh vraiment qui vont être euh, relatés dans une loi à l'été 2021 qui font que l'investissement immobilier a vraiment euh, du moron à se faire et donc il est vraiment important de bien vous préparer et de bien connaître euh, et bien tous les tenants et les aboutissants du fonctionnement, notamment au niveau bancaire. Maintenant, je te propose de cliquer là pour en savoir plus et profiter de ce cadeau qui sera utile pour obtenir ton prêt immobilier en 2021 parce qu'un bon dossier, il n'y a rien de tel tu vois également dans la description, il y a tous les liens, il y a plein d'éléments pour toi qui te seront utiles, qui te feront plaisir. Et on se retrouve très bientôt en vidéo ou tout de suite si tu cliques.